Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechNote, la chaîne dédiée à l'informatique. Aujourd'hui, je vous présente un petit hors-série pour vous parler d'une actualité qui va faire vivre un enfer aux développeurs en cette fin d'année, du moins aux développeurs Java, donc je... C'est un peu bien fait aussi. Je vous rassure, un épisode normal sort toujours lundi à 18h, mais je voulais quand même vous parler rapidement de cette faille-là parce qu'en lisant les articles, je me suis rendu compte que si vous n'êtes pas un expert en informatique, il y a des chances que vous ne compreniez pas exactement quelle est la nature de la faille ou pourquoi est-ce que tout le monde est en train de flipper autant, pourquoi est-ce qu'elle est censée avoir un impact aussi énorme. Elle est décrite déjà par certains experts comme la faille informatique de la décennie. Donc je me dis que ça peut valoir le coup que vous sachiez un petit peu pourquoi est-ce que cette faille est considérée comme aussi dangereuse. Pour que vous puissiez comprendre ça, il faut se dire que les développeurs ont plein d'outils qui leur permettent de faire du code de manière plus efficace. Par exemple, vous avez les IDE, qui sont des sortes de bloc-notes en énormément mieux dédiés au code. Dans les fonctionnalités qui vont vous aider, vous allez par exemple avoir directement une alerte si vous avez fait une faute de frappe qui vous permettra d'économiser du temps pour pouvoir faire fonctionner votre code. Un autre outil, ça va être évidemment le debug, qui va vous permettre d'afficher au fur et à mesure du code les résultats ou les erreurs qui sont en train de se produire. Mais le problème, c'est que l'affichage des erreurs sur Java c'est un peu compliqué. Ça va vous donner un chemin extrêmement compliqué pour essayer de comprendre exactement où s'est vraiment passée l'erreur et du coup, c'est pas extrêmement pratique. C'est pour ça que la société Apache qui fait énormément d'applications pour les développeurs, ce qui fait que du coup, ils sont pas très connus du grand public alors qu'ils sont énormément utilisés partout dans tout ce que vous utilisez tous les jours, ont décidé de développer une petite application qui vous permet d'avoir des messages d'erreur et euh, des alertes plus sympas et surtout beaucoup plus compréhensives pour du coup être plus efficace quand vous allez essayer de résoudre des problèmes dans votre code. Sauf que on s'est rendu compte d'un petit truc, c'est que pour utiliser LogForge, donc cette technologie de debug, vous avez besoin de préciser le message d'erreur que vous voulez afficher. Jusque là, c'est pas vraiment problématique. Là où c'est énormément plus problématique, c'est quand on se rend compte que si vous mettez une commande au lieu de mettre un message d'erreur, ça marche. Euh, alors comment vous expliquer Si vous pouvez utiliser du coup l'affichage de messages directement sur un site pour faire des actions sur le serveur du site, ça la merde c'est chaud c'est extrêmement chaud et c'est pour ça que la faille a été pris extrêmement au sérieux dès le moment où elle a été annoncée parce que pouvoir faire toutes les actions que vous voulez sur un serveur je peux vous dire que c'est une faille Petit peu vénère, c'est pas facile. Franchement, ça peut causer des soucis. Apache a été évidemment très réactif. Ils ont très rapidement sorti une nouvelle version sans la faille en question. Mais le problème, c'est que c'est une technologie qui existe depuis 20 ans. Ce qui fait qu'il y a énormément de logiciels qui l'utilisent directement ou indirectement. Énormément de développeurs vont passer de très mauvaises fêtes de fin d'année parce que il faut pas simplement vérifier que dans son propre code, on utilise la mauvaise version de LogForge. Il faut aussi vérifier que toutes les librairies externes que vous allez prendre d'Internet n'utilisent pas la mauvaise version de LogForge. Et à partir de là, c'est un calvaire. Pour vous schématiser cette situation dans un autre domaine, imaginez que vous devez rédiger un article de journal et qu'on découvre un jour que quelque chose qu'on pensait être un fait absolu est finalement complètement faux. À ce moment-là, non seulement vous devez repasser sur tous les articles que vous avez publiés pour vous assurer que vous ne dites pas cette chose complètement fausse, mais en plus vous devez repasser sur toutes les sources de tous les articles que vous avez rédigés pour vous assurer que eux non plus ne mentionnent pas à un moment dans leur texte quelque chose qui est complètement faux. Et là où ça devient drôle, c'est que généralement, ces sources que vous avez prix pour votre article de journal ont elles-mêmes des sources. Donc il faut aller également vérifier que les sources des sources n'ont pas mis cette information fausse. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que tout le monde est un peu en train de flipper. C'est que non seulement la faille vous permet de faire absolument n'importe quoi sur un serveur, mais en plus, elle peut se trouver absolument n'importe où. Parce que en l'espace de 20 ans, c'est très difficile de s'imaginer à quel point la technologie a été mise partout. J'espère que cette explication vous a plu, que vous avez un petit peu une meilleure idée de la faille et surtout pourquoi tout le monde est en train un petit peu de flipper par rapport à ça. Et je pense que je referai peut-être des petites vidéo comme ça, s'il y a des nouvelles actualités informatiques qui me semblent pertinentes, euh, tout en gardant toujours le rythme avec les vidéos normales, je vous rassure, tous les lundis à 18h. Et avec tout ce qu'on a vu, je pense qu'un petit épisode de TechNope euh, sur Java pourra peut-être un petit peu sortir, hein. ils l'ont cherché sur ce coup-là. En attendant l'épisode de lundi, portez-vous bien et faites gaffe quand vous êtes en train de vous saucer avec le code des autres développeurs.